Je suis Pascale Lespèce, je suis coordinatrice télé-dermato depuis 2013. Je coordonne les actes de téléconsultation et de téléexpertise. J'assure la traçabilité des dossiers, ce qui va du rendez-vous à la préparation du dossier, à l'archivage, en passant par la facturation. Nous travaillons actuellement avec 36 établissements, des EHPAD, 5 CH, 6 maisons de santé. Nous faisons des téléconsultations et des téléexpertises de manière quotidienne, ce qui permet une réponse rapide aux demandes. Depuis 2013, la télédermato a évolué en fonction des nouvelles techniques et nous travaillons maintenant avec la plateforme régionale Thérapie. Donc je participe aussi à la formation des soignants des établissements extérieurs par visio. Je les accompagne dans l'utilisation de la plateforme s'ils ont besoin et je fais partie aussi du copil télémédecine du CHU de Rouen. Mes missions sont très différentes, mais c'est ce qui me plaît et c'est ce qui me motive dans mon travail tous les jours.